Bonjour à tous, on est le 24 septembre 2019, euh, on va regarder un peu les marchés, ce qui se passe, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, euh, ce qui euh, s'en vient, <rire> on ne sait pas trop, on pense que les marchés euh, euh, dépendent complètement de la Fed en ce moment, on n'a euh, vraiment pas de. de, de d'indicateurs économiques, je parle bien parce qu'au niveau technique, on est au sommet, mais au niveau économique, il n'y a vraiment aucun indicateur qui nous permettrait de croire que le marché pourrait continuer à à monter. Cependant, au niveau euh, de ce qui se passe euh, au niveau de la Fed, parce que la Fed est devenue euh, non seulement une banque euh, une banque fédérale euh, qui devait euh, injecter de l'argent dans le système, euh, créer de la monnaie, euh, euh, et pas acheter des actions, pas soutenir artificiellement. Euh, les indices, euh, les indices principaux aux États-Unis, mais c'est ça qui est devenu son rôle. Euh, ce qui s'est passé la, la semaine dernière, c'est que, en fin du compte, on a vu euh, repos, les fonds de pension, tout ça. En, en gros, ce qui est, euh, si on veut résumer ça, c'est une perte de confiance entre les banques. Elles-mêmes. Euh, les banques se prêtent continuellement de, des montants d'argent, ça peut se faire de nuit, euh, mais euh, c'est des opérations qui sont très très importantes dans le système financier, mais que nous, euh, comme un des mortels, euh, on ne voit pas, euh, on ne sent même pas dans l'économie réelle. Mais là, il y a eu une perte de confiance c'est que le taux euh, de, du prêt des banques est à peu près à celui de, du taux de la Fed, 2,1. Ben 15%, 2,25%, 2,15%. Euh, et là, ce qui est arrivé, à un certain moment donné, le taux s'est mis à grimper euh, d'une manière absolument exubérante. Le taux a atteint 10% en quelques minutes. Ça s'est fait rapidement, rapidement. Donc, euh, c'est que les banques, euh, l'idée de ça, c'est que les banques ont arrêté, ont arrêté de se faire confiance. Donc, euh, les banques, euh, à cause de l'économie, à cause de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien de très beau au niveau des données économiques, euh, presque tout le monde le sait, euh, c'est pas rien que les, les médias qu'on peut appeler euh, un peu underground, mais euh, tous les médias, tous les économistes même aujourd'hui euh, s'accordent pour dire euh, qu'on est dans une situation très très très précaire et euh, ce qui est arrivé c'est que les banques euh, ont cessé de se prêter. Ça, ça démontre qu'on a une, une crainte de l'avenir. On a une crainte aussi de se faire confiance. Il y a tellement de banques qui sont comme la Deutsche Bank. On retourne encore à ça. C'est la fameuse banque allemande qui est la principale porteuse d'obligations pourrites. Donc, si la Deutsche Bank, Deutsche Bank a plein de toutes sortes de produits qui ont, créé, qui ont été créés depuis 2008, depuis 2009, depuis la dernière crise. Et ces produits-là, c'est des, des déchets, des déchets économ... euh, des déchets financiers euh, qui ont été euh, regroupés et on vend ça sous forme d'obligations. Des, des obligations où avec des effets de levier. Donc, euh, quand ça monte, c'est le fun. Euh, L'effet de levier fonctionne, mais quand ça descend, ça ne fait, fait pas une descente pour le montant qui est là, mais on peut doubler tripler notre effet de levier, mais la Deutsche Bank est pleine de, de toutes sortes d'obligations obli, pourries, obligations d'entreprise euh, de ces produits-là, qui sont des produits euh, presque d'escroquerie euh, donc, euh, la perte de confiance dans les banques, euh, on peut l'avoir, euh, on ne parle pas euh, nécessairement des petites banques, mais des grandes banques, et euh, c'est ce qui est arrivé. Donc, la euh, montée des taux, la Fed est intervenue directement à, je pense que c'est 59 milliards, je me souviens pas des chiffres exactement, mais on ne parle pas de millions, on parle de milliards. Injecter une journée, c'est 50, je sais pas, 59 milliards, peut-être il faudrait que je revise mes chiffres. Euh, le but, c'est de vous donner le principe, et puis, le lendemain, ça ne s'est pas replacé. On a réinjecté un, un autre 75 ou, ou le contrat, peu importe. Et en tout, on a injecté dans le système euh, 270 milliards, rapidement, rapidement. Et là, on a dit qu'on continuerait à injecter des milliards. On ne parle pas de 1 ou 2 milliards, c'est 30 milliards, 50 milliards, jusqu'au 10 octobre, si je ne me trompe pas des dates. Donc, le principe 2008-2008. Euh, euh, on voit que le système financier euh, s'écroule littéralement, euh, la crise des subprimes, ça s'écroule euh, d'une manière éhontée. Euh, lorsque ça tombe, euh, on n'avait pas d'autre choix que d'injecter, de sauver les banques en fin fait, du compte. On a injecté 1000 milliards. Je me souviens encore, le chiffre de 1000 milliards était exubérant à nos oreilles, à nos yeux, on se disait que c'est impossible qu'on injecte tant d'argent pour sauver le système financier, et surtout, ce sont les contribuables américains, mais au niveau du Canada, on a fait un peu la même chose en plus petit, mais ce sont les contribuables qui vont continuer à payer pour euh, pendant des années, pas nécessairement, ben, nous autres, oui, nos, nos générations, mais les générations des plus jeunes, donc les États-Unis se sont lodé, l'odé, lauder de fausses monnaies euh, euh, on met de la fausse monnaie en circulation et euh, ce qui arrive c'est que on hypothèque les générations futures et là on pensait que tout était réglé, euh, non en 2012, 2015, on a réinjecté encore des QE qu'on appelle des quantitative easing, on des, des monétaire. C'est de la planche à billets qu'on a injecté dans le système. Et on se disait bon, ben, on injecte ça, c'est supposé de faire euh, fonctionner l'économie à son plein régime. Euh, ce qui est arrivé, oui, l'économie a monté. On peut pas, mais là, ça commence à ralentir. Et puis, on n'a pas la force économique pour euh, faire en sorte qu'il qu ait qui, euh, je vais dire main, se maintenir dans une force économique on ne on se maintient pas dans une force économique au contraire, on a des failles qui commencent à, à craquer un peu partout euh, dans la pièce donc euh, là on n'a pas injecté 1000 milliards euh, je n'ai pas fait le calcul en tout mais 270 milliards en une coupe de jours une coupe de jours c'est ça qu'il faut comprendre on avait 1000 milliards euh, pour euh, repartir la machine et là, c'est 270 milliards. On va atteindre 500 milliards parce que c'est jusqu'au 10 octobre. Je n'ai pas fait le calcul comment que ça va être en tout. Mais c'est astronomique, astronomique la quantité d'argent qui est injectée dans le système tout simplement pour maintenir, maintenir une économie artificielle. Et là, ce n'est pas euh, simplement les, les plus négatifs qui... Euh, qui tiennent ce discours-là, c'est vraiment euh, euh, l'ensemble des économistes, en tout cas une grande partie des économistes, qui commencent à voir que euh, la situation n'a vraiment euh, pas d'allure. Donc, euh, ce que je voudrais faire tout simplement, c'est peut-être vous, euh, on va aller sur, euh, ça ne sera pas long, ok on va aller sur euh, ben, mon site Bourse Technique où, je, où ce que j'essaie de, de mettre les nouvelles le plus possible. Euh, là j'ai pris une, une nouvelle de la presse donc qui est un, un, un quotidien qui est quand même pas trop euh, euh, dramatique tout ça. Euh, euh, où la nouvelle est sortie ce matin le 24 septembre. Euh, ça nous parle de ce fameux euh, euh, cette fameuse injection massive euh, de dollars dans le système euh, et on regarde euh, les effets du, euh, de cette injection massive c'est que euh, lundi, ben, on, peut, on va le lire ici euh, après une brusque poussée de fièvre lundi dernier euh, des taux sur le marché discret, très discret, comme on a dit tout à l'heure euh, mais crucial pour les opérations du jour euh, les banques euh, qui se prêtent en, entre elles euh, le jour... Euh, euh, la Fed a injecté des liquidités chaque jour et annoncé des opérations quotidiennes jusqu'au 10 octobre. Elle offrira 75 milliards, et non pas millions, milliards de dollars tous les jours. On va l'avoir, notre 1 milliards, milliards vraiment pas grand temps, 1000 milliards que ça avait pris pour repartir la machine en 2008, on était dans un creux c'était dramatique, vraiment vraiment dramatique la situation, on était dans un creux et on injectait injecté 1000 milliards pour repartir la machine, c'était on va dire normal euh, aujourd'hui c'est c'est des qu'on a injecté si on compare à ce qui se passe aujourd'hui euh, lundi la Fed a alloué 65 milliards de dollars qui avaient été demandés euh, donc ça s'est fait un peu dans le secret. Heureusement, on a les médias. Euh, je parle même pas les médias traditionnels parce que les nouvelles sortent euh, vraiment avant. On est dans un air de communication, donc les nouvelles vont très très très vite. Et donc euh, la Fed euh, euh, voulait euh, parler de ça comme un genre de situation banale qui était pas vraiment importante, qui euh, mais c'est vraiment astronomique comme chiffre. Donc, euh, John William a répété que la FED était préparée, qu'elle avait agi de façon appropriée et que les opérations ont été couronnées de succès. Ben voyons donc, dire que wow, c'est une petite affaire dans le fond. On a injecté presque 200... 270 milliards rapidement, et là, on va en injecter jusqu'au 10 octobre, et c'est une petite affaire comme ça. Vendredi, dans un entretien au Financien Time, euh, il avait expliqué que l'institution euh, qu'il dirige cherchait à comprendre pourquoi les banques hésitaient à se prêter de l'argent sur le marché des prises de fonds euh, en pension, (repo) qu'on appelle, même quand elles disposaient de fonds en excédent. Donc, les banques avaient de l'argent dans le coffre, ben, c'est plus dans le coffre aujourd'hui c'est numérique avait de l'argent et il prêtait pas aux autres banques ce que ça démontre tout simplement c'est un manque de confiance pour l'heure, ni la Fed ni les analystes n'ont apporté de réponse satisfaisante faisant totalement la lumière sur les soubresauts rencontrés la semaine dernière bah, dans le fond une explication, je suis peut-être pas un grand économiste, je suis un, plus un statisticien, j'ai fait des statistiques presque tout ma, toute ma vie, mais 2 euh, plus 2, à mon avis, euh, ça fait 4, ça fait pas 5, donc euh, c'est pas dur à comprendre. Le manque de confiance dans les banques, c'est un reflet du manque de confiance dans l'économie, euh, dans l'économie euh, mondiale. On sait, presque presque tous les médias aujourd'hui en parlent, on est dans une situation vraiment, vraiment précaire et on pourrait connaître une catastrophe pire que celle de 2008 on ne sait pas si ça va arriver cependant les marchés les, les la Fed la Federal Reserve américaine fait tout pour que le marché américain demeure au delà ben jusqu'en 2020 pour les élections de Trump mais plus que ça euh, la Fed veut absolument pas qu'on connaisse des corrections ou des crashs boursiers donc artificiellement, les marchés sont maintenus. Euh, on a lu euh, la semaine dernière qu'il y a beaucoup de faillites aux États-Unis, on parle d'entreprises, euh, dans le retail. Donc, euh, non, euh, on est vraiment dans, dans un système qui est euh, une fin de cycle. Euh, L'agonie arrive parce que, dans le fond, on a connu, euh, oui, une montée extraordinaire depuis des années, et là, on se retrouve à la fin euh, du cycle. Donc, euh, euh, les États-Unis, la Fed euh, fait toutes sortes de manœuvres pour essayer euh, d'éviter euh, euh, que ça tombe. Et, euh, mais mais euh, dans tous les systèmes, euh, euh, il vient un temps qu'on connaît des cycles, des cycles haussiers, des cycles baissiers. Donc, on est rendu à un, un, un, des sommets, euh, et ça fait deux ans que le sommet perdure, depuis 2018. Euh, là, ce matin, euh, regardez ça rapidement avant de terminer. Euh, L'or euh, se maintient. Ben, hier, on a eu une poussée, 15-21. Euh, euh, là, ici, j'ai tracé à euh, long terme là, le, la résistance qui se trouve à être ici 15-50. Euh, je ne sais pas si on va avoir encore un. un, un peut-être des soubresauts. Euh, euh, près de cette ligne de résistance. On va peut-être euh, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Je ne sais pas comment que ça va se produire. Euh, cependant, ce que je vous dis, je le maintiens encore, euh, le marché de l'or, euh, c'est... Euh, un marché qui, qui qui débute, une nouvelle tendance haussière. On est vraiment au début. Euh, ça peut être plus long que prévu. Il faut pas penser que le marché va piquer directement vers dollars. Euh, plusieurs commencent à en parler. Et là, c'est vraiment des.. Euh, ceux qui parlent du marché de l'art, c'est euh, pas simplement ceux qui sont pro-or, euh, mais c'est vraiment euh, sur mon site, goldbullmarket.ca. Euh, euh, ici ouais, c'est la dernière nouvelle trois traders euh, euh, vous lirez ça sur globalmarket.ca Go, Go, euh, les, les traders euh, de métropression ont été accusés de manipulation, c'est une vieille histoire mais je ne vais pas parler de ça, c'est une histoire euh, qui avait été... Euh, euh, émis qu'il y a des traders qui manipule, manipulaient le cours de l'or, mais là, ils ont, ils ont été accusés, c'était clair et net. Donc, euh, ça, tout le monde le savait, c'est un secret de Polychinelle, mais j'ai mis ça, cette dernière nouvelle-là, sur euh, mon site. Euh, ici, c'est euh, euh, ce que je voulais vous parler. Ben, deux articles que j'ai mis. Docteur euh, Stephen Lem, c'est euh, quelqu'un qui se trouve être dans le marché des métropoles, précieux, je sais que peut-être il est hyper optimiste, mais il parle de 20 à 25 000 et il explique, le, il explique pourquoi il voit l'or à, de, à 20 000 ou 20, 25 000 et on parle pas demain matin, on parle euh, dans plusieurs années, il explique, c'est très très logique, je vous invite à aller le voir sur le site, euh, l'or, oui, effectivement pourrait atteindre des montants assez importants, mais on parle en 2030, 2040, euh, on parle de loin, mais City Group, ici, un, une nouvelle qui est sortie le 14 septembre, que j'ai mis sur mon site, euh, qui euh, parle de l'or à 2000 euh, et euh, C je pense qu'il voit d'ici à la fin de l'année, donc 2019. Donc, c'est pas exubérant. Les grands groupes commencent à en parler. On avait Paul Tudor qui a, re, qui a presque donné le signal d'achat lorsqu'il a parlé que qui voyait l'or euh, monter à cause de tout le contexte économique actuel et toutes les manipulations de la Fed et tout et euh, l'instabilité, la, la dette, la dette non seulement la dette et des gouvernements, la dette des étudiants, la dette sur les cartes de crédit, la dette sur les autos, les achats de, les achats d'autos, c'est comme euh, la dette euh, automobile aujourd'hui, c'est presque les surprimes qu'on a connues, euh, avec euh, en 2008 avec euh, les maisons. Donc, il euh, y a Paul Tudor qui a donné un signal presque d'achat en disant que l'or va rapidement euh, gagner les 1600 dollars. Il y a Jeff Gomelak qui est être euh, euh, ben le, le, le principal le, le boss le patron de euh, Double Line euh, et Tori Dalio aussi qui en, en, en fait a parlé de la même chose de cette situation qui pourrait nous euh, qui pourrait nous propulser le prix de l'or à, à des sommets vraiment importants donc euh, l'or on, je pense que c'est pas moi qui le dis, c'est plusieurs euh, euh, grands euh, patrons de hedge funds qui, euh, habituellement, on suit ces gars-là, on regarde ce qu'ils investissent et puis on fait comme eux et on a des très bonnes chances de succès. Donc, euh, euh, ces trois personnes-là ont parlé de la montée de l'art. Donc, euh, l'art, euh, c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. On est au début d'un bull market. Euh, au niveau des taux d'intérêt, euh, ben, je ne vais pas retourner là-dessus. Là. Euh, vous parlez des taux d'intérêt, euh, regardez par exemple le 10 ans, on recrache encore, euh, ça retombe encore. Oh. On est encore euh, à la baisse, on avait eu une petite montée le 10 ans, le 7 ans, le 5 ans trois ans, deux ans et ainsi de suite. Et donc, on se trouve à être vraiment dans une situation où que les taux d'intérêt baissent au maximum. Les taux d'intérêt très court terme sont plus hauts que les cours d'intérêt plus long terme. C'est ça qu'on parle de courbe d'inversion qu'on a parlé pendant des semaines, les dernières semaines. C'est Très, très comprenable, parce que on a perdu confiance au système. C'est la raison, c'est qu'on a perdu confiance au système. Et en ce moment, on se retrouve dans une situation qui est très, très, très précaire. Donc, attention. Euh, on va euh, peut-être, pour terminer, excusez, euh, pour terminer, on va peut-être euh, euh, euh, euh, se dire que, dans le fond, la construction d'un sommet ça se fait à long terme ça fait très très longtemps depuis 2018 que le sommet avait commencé à se construire sur les principaux indices, je parle des principaux indices parce que la plupart du monde regarde les principaux indices pour se guider au niveau de leurs investissements d'achat de, de vente mais la réalité c'est que cette montée là est maintenue artificiellement et est-ce qu'on pourrait réavoir des nouveaux sommets je pense que oui. Euh, la raison est très simple. C'est que là, on a, avec euh, l'argent qu'on in injecte dans le, le, le système à cause de la perte de confiance euh, des banques qui se prêtent entre eux, ben, on a on en a profité pour dire qu'on va euh, émettre un nouveau QE. Donc, on va encore refaire marcher la planche à billets. C'est la même chose qui se produit en Europe. Avec une baisse des taux d'intérêt. Même, on commence à... Il y a des taux d'intérêt négatifs presque dans toute l'Europe. Là, euh, le, La dette des pays est à 100% pas tous les pays mais pays européens aux États-Unis on est à 106% Canada 97% la notre dette euh, en rapport au pays euh, au produit intérieur brut donc euh, non non non euh, <rire> on est dans une situation précaire euh, les marchés malgré tout ça vont peut-être continuer à être soufflés euh, en, avec de la fausse monnaie et euh, ce qui fait monter les marchés une des choses qui font monter les marchés c'est qu'on réinjecte les, les entreprises euh, la Fed jette euh, des euh, ETF qui sont composés de plusieurs actions d'entreprises donc on fait gonfler artificiellement les prix euh, des actifs, euh, des entreprises. Euh, ça euh, ça donne pas de productivité, ça. là. Tout ce que ça fait, ça gonfle le prix des actifs et les entreprises en profitent pour racheter leurs propres actions à cause qu'ils ont, ont du cash au bout. Et <rire> ils savent pas quoi en faire. Donc, euh, on se revoit bientôt et on va regarder ce qui va se passer euh, euh, dans les prochains jours, prochaines semaines, ça va être très, très, très important. Et au niveau de l'or aussi, qui va aller encore flirter probablement aux 1550. Et on va voir si euh, la cassure à la hausse va être faite. Ça se pourrait très, très bien que ça soit pas encore fait. Donc, euh, tranquillement, on regarde le marché. faut pas oublier surveiller aussi les orifères argentifères.